« Avons-nous les gouvernants que l'on mérite ?» L'actuel maire de Saint-Avold ne souhaite pas répondre à nos appels. À quelques semaines des élections législatives, les masques tombent de plus en plus concernant ce maire, André Wojciechowski. Il a longtemps protégé un ancien détenu devenu policier municipal, dont les méthodes ne sont pas très républicaines, ni démocratiques. Cette personne en a fait des frais lors de l'inauguration d'un bar de la ville. C'est que la soirée se passait très très bien, l'inauguration était super, en plus le, le, le local vraiment est, est très bien fait. Il y avait des gens, je représentais moi à la CPN du Télaborien. Donc voilà, donc, le maire est arrivé bon, avec un policier municipal, donc Anna d'Anaoui, euh, en uniforme. Il était 9h30, 10h avant le quart du soir. Hein. Soit il était en heure supplémentaire ou soit il était là pour faire plaisir à Sa Majesté. Euh, C'est selon. Mais euh, surtout, euh, donc voilà, il est arrivé tout ça. Et à un moment, moi j'étais là, je, je regardais tout, tout, tout, tout bêtement comme citoyen lambda, la scène du, du, de notre idylle arrivant dans cette soirée privée, accompagné d'un policier municipal de sa cour. Et tout d'un coup, je vois le maire qui donne un, un, dans l'oreille de, de monsieur Adnan Alaoui euh, qui lui parle comme ça, et tout d'un coup, il y a un verbeau qui me part. Euh, sur la veste et la chemise, il y a, il y a, il y a 50 témoins. J'ai rien compris. J'ai vu la manip. Personne n'a mouffeté. Ah ben non. Non, mais non, non, attends, attends. <rire> attends. C'est pas non. Bon. Non, non, mais ici, c'est ça. Pas. Ici, c'est ça. C'est-à-dire que nous, nous sommes des gens qui, qui, qui disons les choses. On y va bah, carrément, mais on dit pas beaucoup. Et ce n'est pas la première fois que le policier municipal du maire agit contre les citoyens de Saint-Avold. En 2014, la mairie avait avancé les frais du procès perdu par le maire, condamné pour discrimination syndicale. Début 2017, Cédric, une des victimes, redouble de courage et ose à nouveau contrer les agissements du policier municipal protégé par le maire. J'ai adressé un courrier au procureur de la République de Sargumine J'ai donc euh, décidé euh, de lui faire part des confidences que m'avait fait Adnan à lui. Euh, à savoir euh, la subordination de témoins. Donc, euh, quand il a reconnu, euh, il m'a reconnu euh, avoir fait du mal à, à... Le procureur de la République de Sarguemines étudie actuellement une plainte qui dénonce le favoritisme, la prise illégale d'intérêts et le détournement de fonds publics de la part du maire de Saint-Savold. Les preuves affluent grâce à une association de citoyens et les langues se délient enfin malgré les tentatives d'oppression. Lorsque vous voyez votre commune, euh,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 On n'a pas idée des raisons pour lesquelles le maire euh, protège Anne euh, Nathoué. C'est même assez systématique. Dans, les, dans, les, dans la rumeur, quoi. Okay. Là, qui, euh, mm. On l'a déjà vu accompagné, hein, le maire accompagné seul de, de ce personnage. Bon après, je ne sais pas quels sont leurs rapports. Si l'un a un dossier sur l'autre et euh, mm. inversement. Hein, pour, mm. pour moi, Anne, c'est un, mm. un pourri. Mm. Parce que je l'ai vu effectivement en action sur la voie publique. Il va s'emporter, s'énerver. Faire passer son truc. Le procureur de Sarguemines subira-t-il le même genre de petits gestes qui visent à l'impressionner André Wojciechowski aurait vendu quelques terrains municipaux à des prix inférieurs à ceux du marché. Par exemple, un bâtiment estimé à 240 000 euros, vendu moitié moins cher. Et ensuite, les promoteurs immobiliers auraient revendu ces mêmes terrains avec un surcoût dépassant toute concurrence. Des agences auraient même empoché des commissions versées par la municipalité. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses délibérations en 2015. En ce moment, André Wojciechowski mène une campagne de reséduction de votants indécis ou d'ignorants. Mais les Sanaboriens et les Sanaboriennes sont de moins en moins dupes. Le président de la CPN demande sa démission et souhaite qu'André Wojciechowski ne soit plus jamais réélu nulle part.